Ah, mais vous, on va voir dans la vidéo, là Ça me dire, je serais allé me couper les cheveux. Clap. C'est pas sérieux, ça Ah, OK. Vraiment. Bon. Tu fort J'ai <rire> <Tu es> chaud. <rire> <rire> yes. Alors, Ager, quels sont tes besoins en formation euh, Du coup, plus tard, je voudrais faire euh, des études de médecine pour... Euh, aller en, en école de sage-femme. Du coup, je pense que cette application, elle serait bien pour euh, savoir dans quelle école je voudrais aller. Euh, bah, moi, j'aimerais bien travailler dans le social, je pense. Du coup, j'aimerais bien savoir euh, quelles formations il y a, euh, quelles écoles, quelles facs, etc. Alors, euh, je suis à la recherche d'une pâtisserie pour l'année prochaine, pour une alternance. Quels sont tes besoins sur le sujet de l'emploi euh, c'est comment trouver euh, plus facilement euh, euh, des offres d'emploi, sur euh, quel site ou sinon sur quelle application. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré à trouver mon service civique et en fait euh, de manière plus générale à trouver euh, ce que j'allais faire en même temps que mon master à distance. Donc j'aurais bien aimé avoir de l'aide à ce moment-là. J'ai un peu une petite idée, je pense faire du commerce international plus tard, mais je ne sais pas c'est lesquels les postes... Euh que je pourrais occuper plus tard dans ce domaine J'aimerais bien faire soit agent immobilier, soit manager ou soit vendeur, ou plus tard peut-être directeur. Et j'aimerais faire une licence, en commençant par un BTS NDRC. Ok, et du coup, toi, quels sont tes besoins en termes de logement euh, bah, en termes de logement, du coup, j'ai plus vraiment de besoin euh, parce que j'ai un logement depuis quelques mois. C'est vrai que j'ai été confrontée à certaines difficultés parce que je ne savais pas vraiment vers qui m'orienter, hormis euh, les sites comme le leboncoin ou seloger.com. Bah, C'est de trouver un logement à proximité de mon établissement scolaire pour ne pas arriver en retard en cours et de rentrer chez soi. Quoi. Pour l'année prochaine, euh, j'aimerais bien euh, trouver un logement euh, étudiant parce que j'aimerais bien me déplacer euh, sur Lyon euh, ou peut-être dans une autre ville, mais euh, je pense que ça serait plus sur Lyon. Est-ce que tu arrives à trouver des infos Je vais directement aller sur place euh, bah, dans n'importe quelle pâtisserie euh, que je trouve. Je cherche même pas sur Internet. Euh, bah, des fois, je cherche sur Internet, donc euh, j'arrive à trouver quelque chose, comme Indeed et tout, pour le boulot ou des recherches de stage. Mais euh, sinon, je galère un peu. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de sites différents euh, et on peut s'y perdre facilement. J'ai cherché un peu sur Internet. Il y a des, bah, il y a des réponses, sauf que je ne trouve pas vraiment la réponse que je cherche. En fait, c'est un peu flou, tu vois. Ah. Es-tu déjà allé sur la boussole des jeunes Non, jamais, vu que je viens d'en entendre parler aussi, donc pas encore du tout. Okay. Euh, non, pas encore. Euh, justement, je suis là pour, euh, pour en avoir, pour en apprendre plus, on va dire. Euh, non, je connais pas du tout. Et toi Non. Bah, moi aussi. Alors, en gros, pour commencer, il faut d'abord que tu mettes la ville où tu habites ou. Où... Sinon, où tu aimerais faire tes études Ici Ouais. C'est l'emploi-formation pour nous deux, je pense. Ouais. Une... Euh... On cherche un logement Oui. Il ah, y a plusieurs jobs. Ah, on peut emplois. voir les stages aussi Ouais, c'est ça. Non, orientation, on va voir. Une alternance ou un stage, on va dire. Regarde, un stage. et un stage Je continue. Quel secteur d'activité ou métier m'intéresse Mes bâtiments. Bâtiments. Commerce. Commerce. Communication. Humanitaire, oui. humanitaire. aussi. La santé. santé. Je cherche un studio. Oui. Et en budget 500, 100. Quelles sont les dernières études que j'ai suivies Alors là, après, tu veux obtenir une suggestion d'études, être accompagné dans tes projets professionnels ou scolaires. Du ce avec une professionnelle, tu veux faire quoi en fait sur la flèche ouais. que tu veux. Ok. Ouais. Alors, m'informer, définir mon projet. Déjà, ça va, il plusieurs. Euh, on peut choisir plusieurs choses. C'est bien, on peut aussi échanger avec des étudiants. Mmh. Mmh. Euh... Vas-y, va essayez par exemple lui. Ah, ok. Un truc qui nous explique. C'est bien parce qu'on peut demander ça à être contacté. Complètement... Mmh. Connaître le marché du travail, les entreprises et secteurs qui recrutent. Adieu aussi. On fait ce, discuter avec une professionnelle. Et après c'est bon Eh ben on ils vont soit t'envoyer un message, soit t'envoyer un mail, pour qu'après, tu puisses avoir un rendez-vous avec un professionnel. Je lui pose les questions que je veux. Voilà c'est ça. Ok. Que penses-tu de la poussole bah, franchement après l'avoir visité, c'est un simple, c'est un site, il est assez euh, simple. Je, je trouve que le site il est bien, il est facile à utiliser, il est bien détaillé. Du coup, on peut chercher un emploi, comme on peut chercher une alternance ou un logement et tout. Je valide. Eh mmh. bien, c'est vrai que ça aurait pu vraiment m'aider. Mmh. Déjà, du fait que ce soit gratuit et qu'en plus, on puisse directement fournir au propriétaire le dossier. Moi, je trouve qu'il est quand même plutôt réussi. Mmh. Le site, il est quand même bien fait. Sur les autres sites, on a... On nous redirige toujours vers d'autres endroits, euh, etc. Alors que là, on a vraiment tout. On peut même contacter des personnes. Alors moi, je pense que franchement, c'est un outil qui pourrait aider beaucoup de jeunes Enfin, en tant que bac pro euh, pour me trouver un stage ou en alternance, à, à parler avec des professionnels. Franchement, ça serait super bien. Et puis même pour euh, les collégiens, les lycéens et tout, euh, je pense que c'est un très bon outil. Euh, moi, je pense aussi qu'il est fait pour euh, cette nouvelle génération. Il est simple, efficace et espérons d'être recontactés le plus vite possible.